à tous, euh, merci d'être là pour ce webinaire. Euh, L'idée c'était de, de, de, de proposer quelque chose de super concret euh, avec en fait un, de, un client de, de, de celle-ci, euh, donc Nandor et Émilie, euh, qui se présenteront juste après. Et, euh, et le but de ce webinaire c'est vraiment de vous apporter euh, un exemple vraiment super concret pour euh, vous aider en fait à optimiser, à mieux gérer votre cycle de vente. Donc vraiment de la phase de, euh, de gestion des, des opportunités, devis, facturation, et puis derrière également, euh, la gestion de trésorerie. Euh, donc on va vous présenter, euh, et on vous montrera des exemples super concrets euh, tout au long du webinaire. Il ne faudra pas hésiter à... Donc ce webinaire est enregistré, euh, un replay sera envoyé euh, à la fin de l'événement. Il euh, ne faudra pas hésiter à poser vos questions euh, à tout moment vous pouvez les, je vous invite à les poser dans le, le petit onglet qui est situé Donc il y a un onglet chat en bas à droite et normalement à gauche il y a un petit onglet questions euh, je vous invite à, le, à poser vos questions à cet endroit là euh, puisque c'est du coup euh, le, le, le plus facile pour nous derrière de, de gérer le, le, le, le suivi etc. et de prendre le temps d'y répondre euh, alors pour faire euh, très court, donc, alors, je, je m'appelle Philippe, je suis un des un product, un product manager chez, chez celle-ci. Et euh, je suis un des fondateurs de la solution de, de trésorerie euh, que, que, qui a rejoint celle-ci récemment. Euh, et du coup, j'ai le, le plaisir du coup, de partager ce webinaire avec Émilie et Nandor. Euh, Vas-y, Émilie, je te laisse te, te présenter. Oui, ben donc, Émilie euh, Lebrun, je suis la dirigeante cofondatrice euh, avec Nandor de l'agence Woodenit, euh, qui a donc deux particularités. La première, d'être 100% spécialisée sur WordPress. Et la seconde, c'est qu'on est en 100% télétravail. Euh, donc, on a une équipe répartie à travers toute la France. Et on est ravis de participer à ce live pour de parler d'autre chose que de WordPress et de télétravail. Pour parler voilà, de, de, de nos solutions euh, et effectivement de concrètement euh, comment on pilote euh, la partie commerciale et la partie trésorerie. Euh, Nandor, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter Je pense que oui. Bah déjà, content d'être là. Enchanté voilà, de, de, de, de faire ce, ce, ce live aujourd'hui. Je vois qu'il y a quelques personnes de la communauté alors presque, qui sont là aussi, quelques confrères. Donc, tant mieux. Euh, nous, euh, on utilise celle-ci depuis un certain temps maintenant. Euh, on est très content et c'est Recautcher depuis peu de temps. On est très content et c'est pour ça qu'on a accepté euh, l'invitation aujourd'hui. Hein. C'est un plaisir de pouvoir en parler et de pouvoir montrer un peu comment on l'utilise. Euh, moi, au sein de Woodenit, je m'occupe de toute la partie commerciale. Donc, euh, aussi bien pour nos prospects et nos clients, donc on est une autre société de service, hein. c'est important, parce que finalement, euh, celle-ci peut être utilisée, comme en Ketchup, pour, pour euh, beaucoup d'activités différentes, euh, et notamment de la gestion de produits, de stocks, que nous, on n'utilise pas du tout, donc euh, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais en tout cas, on va vous montrer, effectivement, comment on l'utilise au quotidien. En se focalisant peut-être, alors euh, peut-être que j'enchaîne Philippe, hein, si tu veux. Euh, ah non, tu le veux ouais J'avais ouais, une, une petite question à te poser, Nandor. Ça fait combien de temps que, que vous utilisez celle-ci Je savais même pas. Même question, j'aurais dû me la poser avant le live. <rire> euh, on est, euh, je ne sais pas, ça fait 4-5 ans, je dirais, 5 ans peut-être Ok. Euh, euh, plus, 1. plus 1. pour moi, j'ai un tête 2015, à peu près. Ah ouais. donc, euh... Ok, ah, donc ça fait un moment. Ok. Ah, <rire> Et pour te dire la petite anecdote, c'est qu'on est passé de Ciel à celle-ci. Donc Ciel, c'était le logiciel embarqué sur ordinateur, sur lequel euh, on devait euh, systématiquement attendre 10 minutes de chargement du logiciel pour pouvoir faire un devis ou une facture. Donc ça a été un peu le jour et la nuit. C'était euh, notre première motivation. Et puis on s'est aperçu au fur et à mesure qu'on pouvait faire plus de choses avec l'outil. Euh, avec et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Ok, <rire> super. Alors du coup, pour rappeler euh, très brièvement, donc, euh, celle-ci c'est une entreprise qui a été créée en, en 2009 euh, si je ne dis pas de bêtises euh, aujourd'hui celle-ci c'est euh, plus de 6500 clients euh, et en fait l'entreprise le, est, est, est basée à La Rochelle alors il y a des bureaux qui ont été ouverts à, à Bordeaux également euh, mais du coup l'ensemble des, des équipes sont euh, soit à La Rochelle soit à Bordeaux euh, et aujourd'hui c'est euh, environ 140-150 personnes euh, chez celle-ci, euh, qui vous accompagne les clients au quotidien, euh, à la fois sur la, la prise en main de, de la solution, euh, sur le développement technique. Il faut savoir que tout, tous les développements sont euh, en grande partie internalisés. Il y a une, une grosse équipe technique, qui est basée d'ailleurs à La Rochelle, euh, avec quelques électrons également à Bordeaux. Euh, et voilà. Et donc, l'objectif de de, de celle-ci, c'est de proposer vraiment un outil qui soit euh, super complet, qui permette en fait aux entreprises euh, de gérer leur prospection et leur cycle de vente, donc avec un, un outil de marketing, mais également un CRM pour aller gérer toutes ces opportunités, et derrière un outil euh, de devis, facturation, relance pour les factures impayées, gestion des achats, rapprochement bancaire, euh, et ensuite avec le, vu qu'on a rejoint euh, celle-ci, euh, donc, en mars 2022, euh, désormais, celle-ci propose également une brique trésorerie pour finalement compléter l'ensemble de la chaîne de valeur. Et l'idée, c'est d'essayer de proposer une suite qui soit la plus complète possible et la plus efficace, pour euh, qui englobe tous les process métiers d'une maximum de process de l'entreprise euh, et sur lequel l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise peuvent y avoir accès. Donc, il va y avoir les commerciaux qui vont utiliser euh, la partie euh, CRM et également la, euh, la gestion administrative, l'équipe administrative qui va utiliser la partie devis facturation peut-être les commerciaux aussi euh, et puis euh, la partie financière et euh, le ou les dirigeants qui utilisent également la brique trésorerie du coup pour euh, se projeter anti et, et anticiper euh, euh, la trésorerie. Euh, bah, je vais te je vais te... donc l'idée c'est vraiment de faire une suite qui soit le plus complète et je vais laisser du coup euh, Nandor maintenant partager euh, euh, son écran et puis il va vous montrer concrètement euh, des cas d'usage très très précis et des méthodes qu'ils utilisent dans leur, dans leur entreprise pour, pour optimiser leur cycle, leur cycle de vente. Je vais te laisser la main. Merci, je vais, je vais prendre la main sur l'écran deux secondes avant de le faire euh, rapidement. Donc nous, voilà, on ne prétend pas utiliser 10% de ce que propose celle-ci, hein. il y a tellement de choses, euh, voilà, mais on l'utilise vraiment sur notre... Euh, sur des besoins qui sont précis, moi il y, y a certains points dont je voulais parler précisément aujourd'hui, que je me suis noté juste en dessous, mais euh, c est, c est ce que, ça me permet déjà de pouvoir faire des prévisions de vente. Et c'est important parce que finalement c'est ce qui me permet de voir euh, sur mes, mes prévisions au mois, au trimestre, à l'année, euh, de, de pouvoir estimer finalement le chiffre d'affaires qu'on va réaliser. Euh, et ça c'est fiable, et c'est ça que je voulais montrer en premier, euh, parce que ça nous permet tout simplement de pouvoir le comparer avec nos objectifs et de piloter nos actions marketing aussi en fonction. Euh, C'est le premier point. Euh, ça nous permet euh, aussi de pouvoir euh, bah, centraliser des informations. Hein. C'est un CRM même si, euh, sur lequel euh, bah, on va pouvoir euh, retrouver euh, bah, toutes euh, les actions des différentes personnes qui interviennent sur le commercial. Euh, chez nous, on est euh, en gros, quatre personnes hein, qui utilisent celle-ci euh, réellement. Euh, et ça nous permet de pouvoir bah, retrouver les informations de chacun, de pouvoir avoir les notes aussi euh, sur les différents prospects et qu'on peut avoir. Euh, ça nous permet aussi de pouvoir identifier les points de blocage. Et ça, c'est important, euh, notamment sur... Euh, euh, sur, euh, sur nos clients, euh, s'il y a des opportunités commerciales qui vont être bloquées parce qu'on attend des réponses du support, parce qu'on attend des, euh, des réponses de, de la production, mais ben, ça permet de les identifier rapidement et de pouvoir aider finalement nos, euh, nos commerciaux euh, en leur apportant des réponses qui vont permettre de débloquer la vente. Et, euh, et, et enfin, ça nous permet d'extraire des informations. Finalement, il y a une API derrière qui nous permet de récupérer de l'info et de pouvoir l'utiliser sur d'autres supports euh, et notamment sur notre espace client qui. Euh, qu'on euh, va lancer bientôt. Voilà, donc je vais partager mon écran et aller dans le concret <rire> et dans le vif du sujet. Oh, Est-ce que vous voyez bien mon écran, celle-ci Là, on Après. voit le live storm là. <rire> Ok. Je pense qu faut que arrêtes le, tu arrêtes tu pourrais arrêter le partage et tu t'es peut-être trompé d'onglet. Euh, attends, donc pour moi. Ça fait Inception. inception ouais, ça. <rire> Et on n'a pas l'habitude d'utiliser Lifetime. Est-ce que là, c'est mieux Oui, parfait. Ouais. Parfait. Bon, alors, j'ai choisi de commencer par une liste d'opportunités. Donc, celle-ci a mis à disposition euh, un jeu de données... Euh, on a la démo hein. c'est pas des vrais chiffres qu'on va vous présenter aujourd'hui on est transparent mais on ne pas jusque là <rire> euh, du coup euh, voilà c'est assez complet et là on est vraiment sur la liste des opportunités qui sont saisies par les différents commerciaux Alors, on peut automatiser ça aussi par rapport euh, à, euh, à son formulaire hein, directement sur son site ou c'est pas ce qu'on fait nous on le rentre manuellement on demande à chacun de le rentrer manuellement une fois qu'elles sont assez qualifiées euh, et on va retrouver ici l'ensemble de ces opportunités. Donc, on a une liste avec un certain nombre de colonnes et euh, un montant potentiel par opportunité. Des probabilités qui vont être associées à chaque opportunité et ces probabilités vont être définies en fonction des étapes de vente. Donc, je vais avoir finalement mon cycle de vente qui va être, euh, et on va le voir juste appelé, qui est appelé pipeline sur, euh, sur celle-ci et sur lequel je vais avoir différentes étapes. Et puis, les opportunités vont vivre dans ces étapes-là avec. Une probabilité qui va être associée à chaque étape, qui est prédéfinie, et qui va me permettre d'avoir un potentiel montant euh, derrière euh, de, sur, sur l'opportunité en question. Donc, je vais avoir la possibilité ensuite. Donc, là, je suis sur une date d'échéance de cette année. Donc, euh, là, c'est tout que je peux avoir. Et je vais avoir la possibilité de, de retrouver mon potentiel total, donc quasiment 80 000 euros, avec ma probabilité moyenne de 31,20% et euh, mon, potentiel, mon potentiel pondéré de 24 000 euros. Donc, je sais, a priori, que je vais signer d'ici la fin d'année 25 000 euros. Euh, et je doutais au départ peut-être un peu de ces données, en me disant, ok, mais est-ce que je peux vraiment m'appuyer dessus Et au final, dans, avec l'expérience, on se rend compte que c'est assez fiable. Et que vraiment, je vais pouvoir, euh, ben, notamment avec Émilie, avec qui on a des régulièrement des réunions commerciales. Donc, elle, moi, je vais lui faire un reporting en lui disant, ben bah voilà, aujourd'hui, par rapport aux objectifs qu'on s'est définis, mes prévisions de vente, elles vont être de temps sur le mois. Notre objectif, il est temps. Donc, potentiellement, on est dedans ou on n'est pas dedans. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place comme euh, action, finalement, qui va nous permettre d'aller chercher un peu plus de leads si besoin, à un instant T, parce qu'on est en retard, euh, typiquement. Et c'est là où on va pouvoir piloter, finalement, les actions. Euh, marque, quoi. finalement enclencher quoi, le levier marketing pour pouvoir aller chercher davantage ou euh, décélérer. Ça peut arriver aussi à un moment donné si on dit ben voilà, là on est au-dessus de nos objectifs. On sait que la prod derrière eh ne ben, euh, va pas forcément pouvoir suivre si jamais euh, on, on est vraiment au-dessus. Donc derrière, on va effectivement un peu euh, calmer la communication et, euh, et aller un peu moins vite là-dessus. Donc, ça, c'est euh, un, un, un premier point sur lequel, effectivement, qui est vraiment très utile pour nous et, euh, et qu'on utilise, et je vais vous montrer juste après bah, la pipeline finalement donc ça c'est le deuxième mmh. point donc ça c'est le fameux cycle de vente donc je retrouve ici attendez, non, je vais j'ai préparé des choses euh, je retrouve ici mes différentes opportunités qui sont placées dans une pipeline je suis sur une pipeline qu'on appelle prospection, j'ai donc la possibilité d'en créer plusieurs, vous voyez que celui-là il y en a un certain nombre de pipelines qui sont créés donc nous on en a que deux hein. Très clairement, on a, pros on a la partie vraiment euh, prospect, on a la partie client, avec des étapes qui ne sont pas du tout les mêmes, euh, forcément, euh, et des pourcentages de réussite qui ne sont pas du tout les mêmes. Pour vous dire, là, sur une pipeline prospection, sur une piste, on va être à 0%, sur euh, de la prospection, je vais être sur 10%, sur du contact téléphonique, je vais être sur du 20%, envoi de devis 30% et de la négo de 40. voilà Ça ne va pas dépasser ça. Euh... Et donc ça, c'est les probabilités, je, je te coupe, mais c'est du coup les probabilités qu'on voyait tout à l'heure... Euh... Euh, ok, donc au fur et à mesure que l'opportunité avance dans ton pipe, eh bien en fait le, le pourcentage de closing entre guillemets, bah, s'améliore de plus en plus. Et donc forcément, ton, ton, ton, ton, ton, ton ce que tu t'attends en fait en termes de, de chiffre d'affaires à la fin du mois ou à la fin de l'année selon la, la timeline que tu regardes, euh, augmente du coup. Et c'est comme ça du coup que tu arrives à piloter en fait euh, la partie vente. Et c'est ce que tu et c'est ce que tu ouais. expliquais tout à l'heure du coup. C'est ah, exactement ça. Ouais. Tout okay. à fait. On, on, oui, ouais, c'est intéressant. Et puis, euh, encore faut-il bien définir les pourcentages, se mettre d'accord. Mmh. Euh, et que, comment vous les avez définis, les, les pourcentages Est-ce que c'est par l'expérience, du coup Comme ouais. tu le disais tout à l'heure, ouais Typiquement, c'est par l'expérience. Alors, moi, je suis tout seul sur la partie prospère hein. donc, euh, donc, ça, je, je, je m'entends avec moi-même, on va dire. <rire> euh, mais euh, sur la partie client, on a deux CSM. Quoi. On ne les appelle pas CSM en interne, mais c'est pour faire le parallèle, et que vous puissiez bien comprendre. Donc, des Custom Success Manager. Donc, leur but, en fait, c'est d'accompagner les clients, de les conseiller... Euh, de les faire adopter finalement la solution, mais aussi derrière de pouvoir répondre à leurs besoins euh, via des offres commerciales notamment, euh, et euh, donc ce qui se crée en opportunité, donc eux vont créer directement des opportunités, et euh, le pipe n'est pas, pas du tout le même, euh, déjà euh, nous vend des forfaits à l'année, euh, sur de la maintenance par exemple, quand on parle de forfait, bah, on parle de renouvellement, euh, on a un taux de renouvellement qui est connu on sait qu'on renouvelle 90% de nos clients donc déjà en début d'année on va avoir l'ensemble des opportunités de renouvellement qui sont déjà créées Donc okay. celles-ci qu'on va euh, dupliquer en fait chaque année pour pouvoir les retrouver et qui vont nous permettre déjà d'avoir un chiffre d'affaires euh, qui est pratiquement assuré et sur lequel on peut s'appuyer dès le début d'année donc ça on va avoir déjà une première étape qui va voilà, finalement chaque année de pouvoir euh, rentrer toutes ces données là Ensuite, on va l'avoir au niveau hebdo. Moi, c'est vraiment ça que je demande au CSM aussi, c'est de pouvoir avoir euh, un outil qui est mis à jour chaque semaine. Hein. Forcément, si, si les opportunités ne sont pas mises à jour, mes projections de faire ne pas mises à jour. Et du coup, du coup ça, peut être, ça peut être dramatique. Quoi, dramatique, c'est un grand mot, mais en tout cas, ça peut être embêtant. Donc, je leur demande de mettre à jour chaque semaine, euh, systématiquement avant une réunion commerciale, une réunion hebdo okay. qu'on a chaque semaine, et puis on va passer en revue. Le but, c'est de pouvoir. Euh, qui puissent me partager, donc, euh, voilà, euh, des, des, des, des points sur les opportunités en, en, en question, mais aussi, et ça je parlais tout à l'heure, de pouvoir euh, notamment euh, euh, ben, identifier des points bloquants. Mmh. Là concrètement, qu'est-ce que j'ai un filtre euh, sur les points bloquants ici, hop bloqué, donc ça je mets oui, et hop et bon. En une seconde, me montrer les... là il y a deux opportunités qui sont bloquées. Ils vont m'en parler. Ben voilà, là, on attend un chiffrage de la production, mais euh, il y a des difficultés pour le faire car je ne sais pas, le client répond pas là-dessus ou bon, ça peut être plein de raisons différentes. Mais mon but, mmh. c'est de dire, ok, vous avez ce problème-là. Euh, Qu'est-ce que je peux apporter comme solution pour dé débloquer le problème, débloquer la situation et pouvoir avancer sur le, sur le, le chiffrage et l'opportunité derrière. Ah, ça permet vraiment de piloter ton, ton équipe ouais. commerciale, quoi, au final. Oui, ouais, exactement. Hein. Ouais, ouais, tout à fait. Et puis, ce que m'a appris Émilie, euh, parce que ça m'a aussi beaucoup aidé au départ pour encadrer euh, ces réunions, euh, c'est ce, toujours d'avoir effectivement ce support qui est le même. En fait, moi, j'ai deux réunions commerciales euh, sur la semaine. J'en ai une avec euh, l'équipe CSM sur laquelle, effectivement, on va prendre la pipeline euh, des, des clients. Et je vais en avoir une sur euh, la partie prospection. Donc là, je suis le seul commercial, on va dire. Donc, je suis avec mon, ma responsable de production et mon directeur technique qui, eux, vont potentiellement produire euh, des livrables pour les appels d'offres. Euh, donc, ça va être un mémoire technique pour un appel d'offres, ça va être un planning pour un projet. Des choses dont je vais, je vais solliciter, et c'est pareil, finalement, on va prendre la pipeline, on va filtrer, et puis sur ces éléments-là, je vais pouvoir leur dire, écoutez, là, je vais avoir besoin d'ici 15 jours d'un planning, mmh. euh, est-ce que voilà, tu peux planifier ça euh, dans ton agenda euh, Je te fais une tâche, par exemple, en gestion de projet, et puis comme euh, ça, tu peux, euh, tu peux avancer là-dessus. Ok, et j'ai une petite question d'Anthony, euh, quand, tu, euh, tu, tu, tu, quand tu dis euh, pipeline euh, prospection, du coup ça mm -hmm. correspond plutôt à, ça correspond à la partie opportunité après prospection du coup En gros c'est mm -hmm. vraiment genre une fois qu'il y a une opportunité qui a été générée, que vous avez eu un contact sur votre formulaire, que vous avez fait une, un emailing par exemple, c'est là que mm -hmm. du coup après il rentre dans votre pipeline prospection du coup Alors c'est une bonne question et je pense que finalement c'est assez propre à chacun de définir ce qui, est, ce qui est le plus pertinent pour nous. Pas, euh, on ne va pas rentrer tous nos leads euh, dans la partie prospection, on va rentrer seulement les leads qui, potentiellement, sont intéressants pour nous. On va être sollicité, on va avoir beaucoup de sollicitations, par exemple, pour, euh, ben, on n'est pas forcément la bonne agence pour répondre, donc je vais d'abord qualifier, et une fois que c'est qualifié, je vais saisir l'opportunité si, effectivement, elle est intéressante pour nous. On a un certain nombre d'opportunités aujourd'hui qui... Euh, voilà, euh, ou un certain nombre de leads qui, euh, auxquels euh, euh, je, que je vais rediriger vers des partenaires, par exemple, ou euh, qui ne correspondent pas et que je ne vais pas rentrer là-dedans. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Oui, c'est sûr. Mais, enfin, en tout cas, moi, ça m'a l'air d'être. Enfin, c'est super clair. Du coup, j'ai compris aussi un peu mieux. du coup Et donc, c'est vraiment euh, ce, pipe prospection, ce pipeline prospection. Il intervient un peu après la qualification, on va dire, une fois que vous êtes sûr que vous pouvez répondre en tout cas aux besoins de, euh, du lead. Euh, non, mais du coup, c'est super ça. clair. Oui, tout à fait. Et je pense qu'il y en a qui rentrent tous les leads. Hein. Euh, c'est un intérêt aussi. En oui. fait, euh, l'intérêt que ça a, c'est de pouvoir aussi savoir le nombre de leads de, finalement vraiment qualifiés sur le nombre de leads rentrant, etc. Nous, on ne va pas forcément jusque-là aujourd'hui, mais euh, ça, ça, potentiellement, c'est quelque chose qui peut nous intéresser demain. Yes, super clair. Voilà, sinon, euh, très simple aussi, euh, et ça, je le montre en, en quelques secondes, mais euh, en fait, on a la possibilité de, de, de personnaliser les choses très simplement. Là, euh, pour vous montrer... Euh, sur les pipelines, toutes les pipelines, la façon dont elles sont gérables, mais en quelques clics, j'arrive sur ma pipeline, je peux créer mes euh, différentes étapes, euh, mais je peux associer mes opportunités comme mon pourcentage d'opportunités à côté, euh, les bouger comme je veux, c'est vraiment très simple, et c'est ça que j'ai apprécié aussi dans la solution, c'est que finalement, très rapidement, on a une prise en main facile, et, euh, et une aide du support euh, avec en chat, si on ne trouve pas des informations. Donc ça, c'est euh, vraiment un petit moment publicité euh, aussi pour, pour celle-ci, mais c'est très agréable. Et c'est pareil pour les champs personnalisés. Euh, J'ai montré le champ bloqué, ce n'est pas un champ euh, qui existe par défaut. Hein, <rire> dans celle-ci, c'est moi qui l'ai créé pour, pour répondre à mes besoins. Donc voilà sur, euh, sur, euh, sur, sur, sur, sur le pipeline. Et après, pour rentrer un petit peu dans le détail des opportunités, donc là, je suis sur une opportunité en question. Et voilà, après, on est sur des, des fonctions CRM assez classiques, mais je trouve que c'est très bien fait. La possibilité de pouvoir... Alors nous, euh, on parle beaucoup de bus factor euh, sur les sites internet. C'est quoi Sur le développement en général, c'est que potentiellement, si un développeur euh, je, euh, et euh, se fait renverser par un bus du jour au lendemain, bah, il faut qu'il puisse euh, avoir quelqu'un qui reprenne le travail ouais. sans euh, effectivement, ce n'est pas très gay hein, comme exemple, mais ça s'appelle comme ça. Et finalement, c'est un peu comme ça sur la partie commerciale aussi. C'est comment je fais pour retrouver les informations sur un prospect, les échanges que le commercial a pu avoir avec lui, ou les appels ou les relances qui étaient prévues. Donc tout ça, finalement, celle-ci permet de le faire facilement. On trouve là bah, les commentaires euh, que je vais retrouver en dessous. Euh, je vais pouvoir associer mes mails directement. Donc là, c'est pas fait, mais euh, à mon compte email, euh, à celle-ci, retrouver tous mes échanges de mails qui sont centralisés. Et puis euh, voilà, planifier les appels que je vais retrouver ici, que je vais retrouver sur mon tableau de bord euh, derrière, euh, assez facilement. Et, euh, et ça, c'est. Euh, tu ouais. as connecté ton adresse email avec, avec celle-ci pour que pour que les emails remontent, justement euh, Oui. Euh, ouais. euh... Oui, ouais, tout à fait. Et euh, ça, c'est un CSM qui m'a montré comment faire. Et ouais. qui, euh, <rire> qui, euh, qui m'a montré cette belle fonctionnalité que je ne connaissais pas. Et oui, c'est pratique parce que ça permet voilà, de, de, de pouvoir retrouver tous les échanges. Et pour peu que quelqu'un soit à un moment donné malade ou quoi, mais on peut reprendre les échanges assez facilement et hum. retrouver tout l'historique. Ouais, super clair. Donc voilà, euh, sur cette partie-là, et après, euh, après c'est très simple. Hein, C'est-à-dire que si demain... Euh, donc là, je suis toujours hop, non, j'ai cliqué sur les champs personnalisés, c'est pas ça que je voulais faire, c'était sur les documents liés, et là, je vais retrouver les devis, donc là, il y a un devis associé euh, directement, mais je peux en créer euh, un nouveau, euh, j'ai des modèles de devis préconfigurés, donc là, sur le démo, la démo, on est sur des machines à café, <rire> donc on va aller voir euh, rapidement, mais en fait, finalement, en... ils sont déjà... Listé dans mon devis, donc ma, mon paramétrage, hein, avec mon logo et tout, c'est un, un modèle qu'on fait au départ. Mes devis, euh, mes articles qui sont pré-configurés, donc je peux aller dans euh, la création d'articles, je ne vais pas rentrer dans ce détail là, hein, mais la création d'articles de service est très simple, euh, avec les prix, le détail, le visuel qui va bien, les euh, taux de TVA, donc on a des clients à l'étranger aussi, donc très facilement on peut euh, bah, supprimer la TVA, mmh. tout simplement. Et euh, je vais retrouver ici euh, mon, mon devis de 815 euros que j'avais déjà <rire> créé du coup en test. Yes. Voilà, je le crée. Et puis, pour passer une facture aussi, c'est un clic hein, derrière. Voilà, bon, ça, c'est très simple. Euh, la petite option que j'ai appréciée aussi, c'est que j'ai encore des clients euh, qui souhaitent euh, un envoi euh, par courrier. Mmh. Euh, et on a la possibilité très facilement, en fait, hein, d'envoyer par courrier euh, en, en un clic euh, du devis. Ouais. Euh, et après, tu convertis ouais, en facture en un clic. Euh... en cas facture ouais. ou en facture Voilà, C'est très simple. Et là, on est sur des, voilà, là, ouais. la nécessité vraiment de mise sur l'outil. Le dernier point, c'est que nous, on récupère ces informations. Donc, ça, j'en ai parlé rapidement. Euh, finalement, pour euh, notamment de savoir si on a un contrat qui est valide euh, pour, euh, pour un client, euh, pour pouvoir derrière leur récupérer ces données sur un espace client. Euh, qui est en version bêta en ce moment, donc c'est vraiment, c'est tout un chantier qu'a piloté Émilie, hein, je ne sais pas si tu veux en dire euh, quelques mots, euh, mais, alors, je ne te vois pas. Yes. Je vais te laisser finir ta phrase. <rire> <rire> euh, en fait, effectivement, l'API euh, qui est disponible dans celle-ci nous aide dans deux sens, nous aide pour euh, ajouter des informations dans celle-ci, euh, mais aussi en extraire pour nous la partie analytique. Donc, on a notamment fait des connecteurs avec Google Data Studio pour récupérer toutes les informations sur les leads, les opportunités et pouvoir rapidement faire nos propres tableaux de bord avec des statistiques sur, euh, sur le nombre de facturations, les, les clients les plus facturés, euh, les produits les plus vendus, euh, ce genre d'informations. Donc, ça, c'était dans un but interne. Et après, on l'a développé dans un but plus externe pour nos clients, pour que nos clients puissent retrouver dans leur espace euh, leurs commandes, notamment, bah, euh, quel contrat de maintenance ils ont, combien de packs d'heures il leur reste. Euh, ce genre d'informations qu'on a extraites depuis l'API. Voilà, donc on a vraiment développé toute une, de dire, une galaxie de services euh, de par nos compétences sur WordPress euh, qui permet de récupérer les informations de celle-ci, mais aussi la partie analytique qui nous sert, nous, dans le pilotage de, de l'activité. Super clair. Ok. Cette API, elle est hyper solide, euh, enfin hyper robuste, enfin, il y a, on peut tout faire dedans, c'est assez impressionnant. Elle est, elle est, normalement, elle est assez bien documentée. Euh... C'est pas, oui, hein. pas mal, Plus peut les process. Nos développeur euh, s'en est servi assez facilement, donc je pense qu'effectivement elle est bien documentée. <rire> yes. On va leur dire bravo. <rire> tu, euh... Moi j'ai fait à peu ouais. près ouais. le tour sur la partie, voilà, c'était vraiment les grandes lignes. Bon, effectivement, je n'avais pas parlé de Google Data Studio, mais c'est facile d'extraire les données et de hum. créer euh, les, les tableaux de bord bon, facilement. Alors, il faut dire que celle-ci a aussi, hein, je ne vous pas montrer, mais euh, toute une partie statistique qui est intéressante et qui évolue en plus parce que j'ai vu qu'il y avait des choses en bêta là qui sont que j'ai pas encore sur mon compte, <rire> comme démo. Donc euh, c'était, euh, je les ai vus en avant-première apparemment, mais euh, mais donc on a la possibilité de pouvoir très rapidement trouver des données sur le nombre d'articles vendus effectivement, sur euh, et nous vu qu'on a un temps, on peut se projeter sur un temps disponible des développeurs et donc un chiffre d'affaires en, en fonction de ça, bah, ça nous permet en fait de savoir le temps vendu et pouvoir euh, ouais. euh, euh, l'associer. Euh, ça permet de faire des exports très facilement sous CSV et puis euh, et, et c'est très utile aussi pour la de l'outil derrière. Ah, parfait. C'est comme ça qu'on avait commencé, on faisait des exports CSV, euh, des rapports disponibles dans, dans celle-ci, et on les importait dans, dans Excel pour faire des, des premiers schémas. C'était vraiment au tout début, avant qu'on attaque le Google Data Studio et l'API. On s'en servait déjà comme ça, ce qui permet déjà de donner des, des datas et des, des camemberts plus personnalisés euh, que ce qu'on peut faire directement dans l'outil celle -ci. Oui, ok. Je comprends. Tu, euh, À toi d'enchaîner, du coup, Émilie, sur la partie trésor eh bien, je peux parler de la partie trésorerie, ouais, euh, qui est effectivement euh, complémentaire avec, euh, avec la partie non Je vais faire une petite introduction, puis après, je vous partagerai euh, Rocket Chart. Euh, donc, euh, la, la gestion de la trésorerie est un vrai sujet de stress. On a deux stress, généralement, en tant que dirigeant. On a le stress de signer et de vendre. Euh, et après le stress d'être sûr que l'argent rentre euh, et signer, que gens... signer et vendre c'est Nandor qui gère ça du coup <rire> c'est <ça. rire> de la suite que, que l'argent rentre et que l'argent ne sorte pas trop voilà c'est le, les, les, les deux critères euh, et, et c'est les sources de stress parce que c'est pas évident d'avoir le contrôle euh, parce qu'on pilote pas toujours à quel moment le client va nous payer euh, et on a des, des charges qu'on doit payer nous euh, régulièrement qui sont les salaires sur lesquels on ne peut pas négocier euh, donc, c'est forcément les sources de stress et euh, du coup, euh, on essaie de ne pas être focus surtout que sur le résultat l'entreprise parce qu'il y a beaucoup de dirigeants qui sont focus sur est-ce que cette année, je vais faire des bénéfices. Euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est pour être serein, c'est est-ce que la trésorerie, elle est sereine Est-ce que chaque mois, ça se passe bien euh, Et pour ça, bah, euh, au début, on utilise Excel. Et ça me prenait des heures et des heures et des heures de faire des tableaux, d'être sûr que mes formules soient bonnes, euh, récupérer les infos, euh, je faisais des exports depuis celle-ci pour récupérer les factures. Euh, après, je récupérais des exports de la banque et j'essayais de mettre tout ça en corrélation. Bref, c'était un peu le cauchemar. Euh, et un jour, un vient me voir en me disant, c'est super, il y a un nouvel outil qui s'appelle Rocket Chart, je pense que ça va te plaire. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert Rocket Chart euh, qui m'évite euh, la saisie. Euh, de récupérer les informations, que ce soit la partie facturation, et aussi la partie banque. Et donc, du coup, ne plus avoir ça, euh, ça permet de me concentrer sur vraiment euh, l'analyse, le suivi, et le pilotage de la trésorerie, que je vous expliquer avec, euh, avec Rocket Chart. Je vais partager mon écran. Alors, je vais essayer de faire du premier coup. Yes, ça a l'air d'être bon. Ouais, c'est bon, on voit ton écran. Voilà. Donc, j'ai découvert RocketChart euh, et donc j'utilise avec plusieurs ongles de vue différents, complémentaires, avec une temporalité différente. Euh, donc, une fois par semaine, euh, je vais les juste regarder, je vais dire tout simplement, ce qui est rentré, ce qui est sorti. Donc, je peux cliquer euh, sur mes entrées-là pour voir euh, globalement qu qu'est-ce qu qui a été synchronisé et que je vais pouvoir euh, valider euh, qui est arrivé. Donc, je vois qu'il y a une opération qui a été ajoutée cette semaine un client qui m'a payé, que je vais pouvoir valider que c'est le bon montant, le bon montant de TVA et la bonne catégorie. Et je peux voir aussi ce qui est sorti. Donc, qu'est-ce qu'on a dépensé de beau euh, cette semaine Sur quoi on a payé Et de la même façon, euh, bah, je peux voir mes frais bancaires, euh, quel logiciel on a payé et euh, quel logiciel, de la même façon, Zendes, etc., a été payé. Et je vérifie que la catégorie est la bonne. Donc, chaque semaine, je regarde ce qui est rentré, ce qui est sorti, et je valide avec le petit bouton magique là, ce qui permet de immédiatement euh, mettre à jour, j'ai envie de dire, mon tableau de bord général. Donc ça, c'est ce que je vais faire toutes les semaines. Après, euh, je vais regarder d'une façon, avec un plus macro, on va dire, euh, chaque mois, euh, quelle est la grande tendance. Donc, je vais regarder si la petite barre verte, elle est toujours au-dessus de la petite barre rouge. Donc, en gros, ce qui rentre euh, est supérieur à ce qui sort. Et comme vous le voyez, bah, ce n'est pas toujours le cas. Donc, les mois où c'est supérieur, on se dit qu'on est content parce que ça fait un peu de trésor. Les mois où c'est inférieur, on se dit, tiens, qu'est-ce qui s'est passé Et c'est ça qui est très important. Il faut le suivre, il faut regarder la vérité en face pour essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui se passe dans notre trésor. Est-ce que euh, on a des retards de paiement donc, on peut rapidement identifier ce qu'il y avait des factures qui devaient être payées, euh, qui n'ont pas été payées, est ce qu'on a dépensé plus que ce qui était prévu. Euh, et pour ça, de toute façon, on a les fameux budgets qui sont aussi disponibles dans l'outil. Donc, je peux mettre chaque mois euh, combien j'estime dépenser euh, et si ça correspond ou pas euh, à mon budget. Donc là, on peut le voir par rapport au mois euh, suivant. Euh, hop, la partie euh, budget qui est la partie assurée. Euh, pour la partie, euh, ce qu'on doit encaisser et ce qui est en rouge un peu moins foncé euh, pour la partie euh, décaissement. Donc, je peux me rendre compte que normalement, au mois de novembre, je vais encaisser beaucoup plus que ce qui va sortir et de la même façon au mois de décembre. Donc, d'une façon plus globale, comme ça, chaque mois, je regarde un peu les tendances et s'il y a besoin, euh, j'organise un point avec Nandor pour voir côté que client qu'est-ce qu'on peut faire pour redresser la barre. Je vais aussi regarder d'une façon plus globale euh, chaque trimestre euh, quelles sont les tendances de sortie par catégorie. Donc ça, ça a été chouette aussi. On a pu faire nos propres catégories. Euh, exemple, les dépenses WordCamp, qui sont un événement sur lequel on se rend. Euh, cest dire OK, combien on a dépensé euh, au mois de février, par exemple, en WordCamp euh, Et nous dire, OK, cette année, on avait un chiffre total de 1183 euros. Et je vais pouvoir voir comme ça par rapport à mes grandes catégories. Euh, mes dépenses euh, et combien ça, ça s'élève aussi par rapport à ce qu'on avait au départ euh, je vais dire prévu. Euh, donc on peut vite voir euh, sur les salaires ou sur d'autres postes si on est dans les clous ou si au contraire les chiffres s'affolent et donc on sait rapidement si on doit agir ou non. Euh, Aujourd'hui on utilise principalement ces postes-là, on n'utilise pas trop encore les scénarios il euh, faut dire aussi qu'on a commencé à utiliser l'outil euh, cet été, donc c'est encore un peu récent, mais on va les utiliser pour l'année prochaine. Donc, les scénarios, ça nous permet de se dire, OK, si on recrute quatre personnes, euh, quels vont être euh, les impacts euh, sur la partie, euh, sur la partie euh, décaissement euh, Si on investit sur un nouvel outil, euh, quels vont être aussi les objectifs euh, de vente Et c'est là où on va se mettre euh, en phase avec Nandor pour dire, voilà, euh, il va falloir qu'on atteigne un certain pipe dans celle-ci pour être sûr que si on en signe 40%, on soit dans, les, dans nos cases euh, par rapport à nos prévisions de chiffre d'affaires. Euh, et ça se complète vraiment très bien les deux outils, notamment parce qu'on récupère euh, directement toutes les factures clients, en fait. Et, euh, et ça, ça me fait gagner un temps fou, euh, parce que je sais exactement euh, à quel moment euh, les clients vont nous régler, euh, et donc je sais à quel moment c'est censé être encaissé, en fait. Voilà. Euh, donc ça me fait euh, gagner en sérénité. Je sais que même si je dépense... Euh, j'ai 113 000 euros de, de prévu. Je, je sais que j'ai combien d'encaissements prévus et je peux être rassurée par rapport à ça. Le chiffre de décembre est un peu plus rassurant que le, que le chiffre de novembre. Mais voilà, ça permet de donner une tendance, en tout cas, de, de ce qui est prévu de rentrer et de sortie. Voilà. Euh, donc vraiment pour ça, Rocket Chart me fait gagner en temps et donc du coup en sérénité, euh, parce que j'ai vraiment cette vue euh, et une impression de... De, de pilotage et d'avoir la main vraiment sur ce qui se passe. Voilà. Et de, de, de savoir un peu mieux prévoir euh, et, et gagner un peu en sérénité par rapport à cette vision. Et je vous le confirme, dans le quotidien, hein, on se sent beaucoup plus serein et même dans nos relations. <rire> ça joue directement sur le bien-être. <rire> Énorme. Bah, tant mieux, je suis content de, le, content de le savoir. du coup Merci pour le d'avoir montré ton ton utilisation de de l'outil à la fois Nandoor pour pour celle-ci et puis Émilie pour pour la partie recatchup je suis c'était le but de de, de l'outil Trezo quand on l'a créé au début justement c'était de pouvoir aider les dirigeants d'entreprise à piloter sereinement leur enfin le, le, bah justement la trajectoire d'entreprise et pas et pouvoir mieux dormir la nuit quoi euh, c'est un peu angoissant comme tu me disais hein, la Trezo et content de savoir que bah du coup ça vous aide en tout cas à, à ce niveau-là on va dire que l'objectif du coup est, <rire> est atteint euh, donc donc c'est donc chouette euh, je vais ça nous permet de, façon, me de te compléter pour les deux outils en fait ça nous aide à gagner en sérénité parce que en fait euh, celle-ci nous permet d'avoir un, une vraie vue sur qu'est-ce qu'on va signer en fait. et, euh, et comme les d'or, les, les probabilités sont quasiment exactes à chaque fois donc à chaque fois on se dit ok est-ce qu'en ce moment ça va euh, on a un outil on peut voir si, effectivement, ça va en termes de prospection. Mmh. Et est-ce qu'en termes de trésorerie, ça va Eh bien, on a l'information aussi dans un outil. Et on sait que l'information est viable, en fait, parce qu'elle est factuelle, elle est basée sur des chiffres euh, consolidés depuis des années, etc. Et euh, c'est là où vraiment on a, on a gagné cette sérénité et c'est le conseil qu'on donne le plus possible à toutes les personnes qu'on croise, c'est les outils et, euh, sont hyper importants pour ça, en fait. Pour dire, OK, euh, factuellement, il n'y a pas de... Je veux dire, c'est concret, ce n'est pas un état d'esprit ou quoi que ce soit. Factuellement, avec l'outil, on a la formation. En fait. Yes. Un petit mot plus, pardon. <rire> Super clair. Je vais. Euh... Bah, merci du coup. Je vais dire deux, trois mots aussi. Deux, trois... Je vais donner deux, trois autres conseils en plus sur la partie. Bah, très autre. Bon, Moi, je... c'est le domaine que je connais un peu mieux. <rire> la partie cycle de vente, euh, Nandor t'a très bien expliqué. Je... Et là-dessus, je... je prends un peu plus de recul parce que ce n'est pas mon domaine d'expertise. Mais je vais essayer maintenant de donner deux, trois. Euh... Euh, conseils et méthodes de prévision. Toi, Émilie. D'ailleurs, je vais reprendre des trucs que tu as dit, Émilie, euh, en termes de pilotage, parce que euh, moi, c'est des trucs que je conseille et tu les mets. Enfin, tu les. On n'avait on avait pas échangé avant, mais du coup, je me rends compte que ce, ce qu'on m'a déjà dit et ce que d'autres clients, les d'autres clients à qui j'ai échangé, bah, vous, vous commencez à avoir les mêmes pratiques en termes de gestion. Donc, ça veut dire que ça semble être des bonnes pratiques en tout cas. Donc, je suis content. Euh, je devrais pas dire trop de bêtises, du coup. <rire> euh, je, vais partager, je vais repartager mon écran rapidement. Hop. Euh... Normalement, vous voyez mon écran. Bon, je vais mettre ça en plus gros. Vous voyez mon écran, Nandor, ouais, Emilie euh, Oui, parfait. Ok. Euh, ah, je passe à la suivante. Et, là, et vous voyez toujours la présentation là, ouais bon. Ok, ça roule. Euh, alors rapidement sur la, sur la trésorerie. Euh, l'objectif c'est d'essayer de, de vous donner des trucs vraiment euh, actionnables et concrets euh, pour et rebondir sur ce que ce que Emilie a dit. Euh, déjà, tu l'as tu, tu très bien dit, Emilie. La rentabilité, ça n'a rien à voir avec la trésorerie c'est vraiment une notion essentielle. Euh, la rentabilité, c'est une notion comptable qui est rattachée au, au compte de résultat. Et en fait, être rentable, ça veut dire dégager assez de, de chiffre d'affaires pour couvrir ses charges, en gros. Mais en fait, la rentabilité, elle reste euh, fictive. Ça ne ça, ça se voit pas sur le compte bancaire, en fait, c'est seulement sur le bilan comptable annuel à la fin de l'année. Et à l'inverse, la trésorerie, elle, elle est palpable, elle est, elle, elle est réelle. C'est vraiment le montant qui est disponible sur les comptes bancaires de l'entreprise. Et en fait, c'est ce qui permet de, bah, de faire tourner l'entreprise, parce que sans trésorerie, bah, euh, la société, elle ne peut plus payer ses charges, ses fournisseurs, ses collaborateurs. Euh, et donc, avoir une trésorerie positive, euh, ça veut dire quoi C'est-à-dire que j'encaisse davantage et plus vite que je ne décaisse. Et du coup, donc, à encaisser davantage et plus vite que ce que je dépense. Et en fait, là, les deux notions se recoupent, rentabilité et trésorerie, parce que du coup, une entreprise, elle peut être rentable, euh, c'est-à-dire, euh, elle peut générer énormément de chiffre d'affaires, mais en même temps avoir de sérieux problèmes de trésorerie, parce que vous pouvez facturer autant que vous voulez, euh, si vos clients ne payent pas, euh, ou alors avec beaucoup de retard, bah, vous allez payer vos fournisseurs et vos charges à date de facture, par exemple, et du coup, votre trésorerie va se dégrader, puisque vous paierez euh, vos charges avant de recevoir l'argent de vos clients. Du coup, vous aurez un BFR, besoin en fonds de roulement, qui sera euh, positif. Euh, donc oui, on peut être rentable, mais avoir un cash disponible qui est euh, dégradé, qui se dégrade au fur et à mesure, si on gère mal, c'est flux euh, Mais de l'autre côté... Donc ça, c'est l'aspect un peu négatif de la trésorerie, mais aussi, dans la trésorerie, il se cache euh, d'énormes opportunités de développement. En fait, c'est grâce à la trésorerie disponible que vous allez pouvoir bah, recruter, lancer de nouveaux projets, euh, ajouter des machines de production, compléter la flotte de véhicules, investir en marketing, bref, en gros, développer l'activité. Et du coup, c'est grâce à la trésorerie euh, que vous allez pouvoir euh, faire cela. Euh, parce que c'est la trésorerie qui va financer le développement, la croissance de l'activité. Donc du coup, bon, je ne vous apprends rien en, en disant que c'est essentiel d'avoir une bonne visibilité sur, sur ce réseau, à la fois actuel, ce qui s'est réellement passé, mais aussi euh, prévisionnel. Euh, alors du coup, une des premières questions euh, euh, les premières questions qu'on nous pose généralement, en fait, c'est déjà à quel horizon temporel il est préférable de se projeter Et dans mes prévisions, euh, est-ce que je dois prendre en compte uniquement ce qui est sûr euh, Et qu'est-ce que je dois prendre en compte dans mes prévisions Du coup, après plusieurs échanges en fait, avec, nos, donc avec des clients, euh, savoir comment ils utilisaient l'outil, euh, euh, qu'est-ce qu'ils faisaient dessus, euh, quel niveau de, de détail ils avaient. J alors, j'ai identifié en fait deux méthodes de prévision euh, pratico-pratique, en gros, vraiment qui apportent de la visibilité sur deux horizons temporels différents. Et les deux méthodes, et tu en as parlé d'ailleurs, Émilie, je, je reprendrai ton exemple, euh, les deux méthodes, elles peuvent être gérées en parallèle parce qu'en fait, elles sont complémentaires. Je vais vous montrer pourquoi. Et ce que je vais, ce qu'on fait sur RocketChart c'est Enfin, nous, on a pensé l'outil justement avec ces deux méthodes parce que c'est ce que j'avais identifié. Et comme je m'occupais du développement produit, j'ai construit le produit comme ça. Euh, mais ce que ce qui est faisable sur chart c'est tout à fait faisable sur Excel. Il n'y a pas de, pas de problème, c'est juste un petit peu plus le, le manuel. Euh, mais il suffira juste d'ajouter bah, plusieurs colonnes, euh, une colonne réalisée, une colonne attendue, une colonne budget. Euh, et du coup, ça, ça fonctionnera tout aussi bien. La première étape, euh, pour moi, c'est de tracer une feuille de route avec des objectifs sur un horizon d'un an. Donc, c'est ce qu'on appelle, du coup, le budget. Et ça va permettre de définir une tendance euh, à la fois sur des objectifs en termes d'encaissement, mais aussi, du coup, sur des dépenses budgétées. Euh, et ça va vous permettre de vous projeter, du coup, sur les 12 prochains mois. Donc, ça va donner la trajectoire euh, que veut suivre l'entreprise, que vous donnez à l'entreprise. Mais c'est pas super précis parce que c'est fictif, on va dire, c'est des objectifs. On va dire. Les charges fixes sont à peu près précises, mais en termes des prévisions de vente, etc., des encaissements, ce n'est pas toujours super précis, mais en tout cas, ça donne la trajectoire, euh, et on va dire, ça fixe les objectifs de la, de la, de, de la société. Euh, et justement, ce que disait Nander avant, c'est que grâce après, mois par mois, euh, par exemple dans celle-ci, vous pouvez suivre bah, le, selon le pourcentage, la probabilité de closing, vous allez pouvoir voir combien vous allez faire sur le mois, et potentiellement combien vous ferez d'ici la fin de l'année, euh, voir si ça colle avec le prévisionnel, l'objectif que vous êtes fixé initialement, et pouvoir derrière, eh bien, manager les équipes commerciales, euh, relancer euh, un petit coup de bourre sur la prospection, si c'est un peu juste au niveau des objectifs, etc. Euh, donc ça, c'est la partie, vraiment, budget prévisionnel, c'est tracer une feuille de route, et donc, avoir une prévision à un an. Et en fait, au fil des mois qui passent, il faut alimenter le budget avec ce qui est attendu. Et en fait, ce sont, du coup, des échéances de factures qui ont été réellement envoyés à des clients, les charges fixes supplémentaires s'il y en a d'autres, les échéances d'URSAF staff lorsque vous les recevez, des factures fournisseurs euh, lorsque vous lorsqu'ils vous sont envoyés avec les dates de paiement attendues, les dates enfin, les dates d'échéance euh, et en fait ces éléments attendus ils vont apporter énormément de précision aux prévisions parce que là c'est du palpable et du coup ce sont des opérations en fait bancaires qui doivent euh, se produire et qui vont impacter, du coup, forcément, votre trésorerie prévisionnelle. Donc là, je vais vous montrer juste après, euh, juste sur l'outil concrètement, comment ça se fait, mais là où le budget vous permet de vous projeter à un an, eh bien, en fait, l'attendu va rendre euh, concret en fait, l'activité de l'entreprise pour prévoir la trésorerie finement à un horizon de 1 à 3 mois. Et du coup, vous aurez une vue super précise et fiable euh, de la position de trésorerie à assez, à moyen terme, et ça vous laisse le temps de réagir et de prendre les bonnes décisions. En fait, plutôt que d'être euh, dans la réaction, à subir un creux de trésorerie, ben là, vous allez être proactif euh, et pouvoir réajuster et mettre en place des actions correctives euh, si besoin. Euh, et du coup, si je partage toujours euh, hop, mon écran, euh, donc juste concrètement, ce que ça peut donner, c'est que là, donc, je suis sur le module de trésorerie, euh, j'ai euh, affiché ma période de juin 2022 à juin 2023 euh, et j'ai en fait euh, défini mes budgets pour ça, chacune de mes, de mes catégories euh, si par exemple je sais que là j'ai un emprunt bancaire et que je commence à rembourser mon emprunt ça va être 780 euros par exemple à partir de janvier euh, donc c'est mensuel et la date de fin de l'emprunt je sais pas par exemple le temps de décembre 2025 hop je clique sur calcul enregistré ça me tire ma ligne directement et ça impacte du coup ma trésorerie euh, qui est située juste au-dessus enfin euh, mon graphique prévisionnel et donc finalement là ça donne en fait voilà une vision à, à, à assez long terme euh, comme disait Émilie on peut faire d'ailleurs plusieurs scénarios euh, en parallèle. Euh, donc le scénario pessimiste avec moins d'entrée de, moins d'argent, on voit que la trésorerie se rapproche progressivement de zéro euh, en juin 2023, donc ça devient un peu plus dangereux. Euh, et ces scénarios peuvent tourner en parallèle. Et donc ça donne finalement la trajectoire, voilà, l'objectif de, de la société. Et ensuite, il y a l'attendu, donc c'est ce qu'on voit en assuré. Euh, Ici, ça, ça vient directement de celle-ci, enfin, de la facturation de celle-ci, à la fois facture-vente, enfin, facture-client et, et les achats. Euh, et ça vient en fait, alimenter les prévisions euh, de, de trésor à plus court terme euh, afin de garder une bonne, une bonne visibilité. Et du coup, par exemple, sur le mois en cours, euh, on peut voir du coup, ce qui est euh, budgété euh, euh, en prévision euh, par rapport à ce qui a été réalisé sur le mois en cours. Et donc, ça permet de pouvoir après remettre un coup de bourre euh, euh, sur la prospection, comme je le disais tout à l'heure. Euh, on peut aussi, du coup, comparer euh, hop, un mois, euh, euh, le réalisé, pardon, versus le, les objectifs budgétés pour les mois qui sont passés. Comme ça, ça va permettre de voir si on suit ou pas la trajectoire de l'entreprise qui avait été fixée pour réajuster, en fait, après, euh, si besoin, ces euh, actions euh, en termes de, de, de gestion. Euh, hop, je vais, je vais repartager ça. Euh, euh, donc, du coup, euh, au fur et à mesure que les, gens, que les jours euh, bah, s'écoulent et que les semaines passent, euh, ensuite, les flux de trésorerie réels, ils sont constatés sur vos comptes bancaires. Et, et on peut appeler ça, du coup, le, le réalisé, euh, si vous voulez. Euh, et donc, c'est primordial, en fait, de pouvoir comparer le réalisé versus attendu versus le budget, afin de piloter l'activité efficacement. Et donc, en fait, sur un mois en cours, euh, la comparaison, c'est ce que je montrais tout à l'heure, la comparaison réalisée versus attendu, elle va vous permettre de suivre les encaissements qui sont prévus sur le mois et de matcher avec ceux qui ont déjà eu lieu, pour pouvoir ensuite relancer des clients si vous voyez qu'il y a des encaissements qui ne sont pas arrivés. Euh, dans celle ci vous pouvez faire un, des relances pour les, pour les factures impayées. Euh, et avec la comparaison avec le budget, euh, là, vous allez aussi évaluer si votre objectif va être atteint, et si vos budgets de dépenses vont être respectés. Vous aviez budgété euh, tant en dépenses marketing, par exemple, vous pouvez voir du coup euh, si ce budget-là est, est respecté euh, ou non. Et vous allez voir du coup si la trajectoire, comme je le disais tout à l'heure, si la trajectoire suivie bah, va être la bonne ou pas. Si vous voyez que vous avez explosé votre budget marketing le 15 du mois, euh, bah du coup, là, sur le avec la vision sur le mois en cours du réalisé versus budget, euh, vous avez toutes les cartes en main derrière pour euh, voir l'impact en fait, que ça va avoir sur votre, euh, sur votre trésorerie et rectifier le tir si besoin, avant la fin du mois. Et, euh, et lorsqu'un mois est écoulé, donc c'est ce que j'ai montré juste avant, euh, on, on a du coup, le, le, c est, c est, c est, pour moi, c'est super important de comparer en fait, le réalisé, ce qui a été constaté en banque versus ce qui a été budgété. Euh, donc là, sur l'interface, vous avez vu, je le, je le faisais en, en un clic. Vous pouvez très bien le faire sur Excel, hein, avec une colonne réalisée euh, où vous exportez les relevés bancaires, par exemple, vous, vous classez les flux, et une colonne, une colonne budget, qui était finalement les, les objectifs que vous aviez fixés. Et ça va vous permettre deux choses, en fait, de réajuster vos prévisions pour rendre bah, votre prévisionnel toujours plus fiable. Euh, si vous voyez que, euh, par exemple, les... Euh, des, des, des dépenses qui étaient budgétées en marketing. Vous aviez prévu, par exemple, un salon en mars et qu'en fait, ça va arriver en mai. hop Vous pouvez le, le déplacer, du coup, sur le mois de mai pour mettre à jour, réajuster les prévisions. Mais aussi, ça vous permet de mesurer votre performance. Et c'est un peu ce que disait euh, Nandor sur la partie euh, cycle de vente. Euh, vous allez être capable, du coup, de manager les équipes commerciales, les personnes aussi qui gèrent la partie facturation euh, et aussi le marketing, la prospection pour relancer, euh, pour euh, pour... Euh, pour apporter plus de leads, en fait, dans le, dans, le pipe, dans le pipe commercial. Et en comparant les dépenses budgétées par rapport aux dépenses réelles, là, vous allez, ça va garantir plus la partie euh, viabilité de l'entreprise, en gros. Et pouvoir potentiellement même optimiser la rentabilité si vous réduisez vos charges, si vous voyez que vous dépensez euh, toujours un logiciel que vous n'utilisez plus, vous pouvez le couper, du coup. Et comme le montrait Émilie euh, juste avant, euh, avec le système de validation des transactions, vous ne loupez rien, vous êtes sûr de tout ce qui entre et qui sort. Euh, vous avez un contrôle total sur la trésorerie et, euh, et du coup ce qui est génial bah, c'est qu'avec cette comparaison euh, le, le solde de trésorerie d'atterrissage il n'est jamais perdu de vue en fait vous êtes toujours sûr euh, vous le voyez sur le graphique ou bien dans le tableau de trésorerie hein, euh, vous êtes toujours sûr de, de voir où vous en serez dans deux mois, dans trois mois, dans quatre mois euh, d'un point de vue trésorerie et alors une autre question qu'on nous pose pas mal c'est à quelle fréquence je dois faire un point sur ma, ma trésorerie et mettre à jour mon, mon suivi, mon prévisionnel donc ça c'est d'ailleurs ce que tu ce que tu disais, Emilie, tu disais que tu le faisais une fois par semaine, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc moi, c'est ce que je recommande, c'est d'effectuer un suivi au minimum euh, hebdomadaire. Donc par exemple, ça peut être tous les vendredis après-midi ou alors les lundis matin. Euh, N'hésitez pas à faire un point trésorerie avec les bonnes personnes de l'équipe, s'il y a besoin d'inclure d'autres personnes. Donc c'est en gros se poser la question, où j'en suis au niveau du cash Qu'est-ce que j'ai payé Qu'est-ce qui doit arriver aussi en paiement euh, Et qu'est-ce que euh, je vais devoir payer prochainement Les échanges de factures fournisseurs. Et est-ce que je vais être dans le clou d'un point de vue prévisionnel euh, par rapport aux objectifs que vous avez fixés Et l'idée, c'est que, que vous n'ayez jamais de mauvaise surprise. En fait, à la suite de ce point trésorerie, euh, vous allez par exemple pouvoir faire un point sur les... Enfin, pendant le point trésor, vous pouvez faire un point sur l'état des créances clients, savoir où si, euh, vous en êtes dans les, les paiements clients. Et ensuite, une fois que le point trésorerie est terminé, que vous savez où vous en êtes, hop, vous pouvez très bien mettre en place... Enfin, euh, met, euh, mettre en place les actions pour relancer les, euh, les clients. Euh, et donc déclencher bah, une session de, de recouvrement pour, pour aller chercher l'argent qui est dehors. Euh, D'ailleurs, celle-ci permet d'automatiser permet la, la partie relance. Euh, et pour le suivi et la mise à jour du budget, euh, donc là, le budget, c'est la big picture, c'est vraiment les objectifs. Moi, je recommande de le faire à minima une fois par mois. Euh, donc, comme, comme j'expliquais euh, tout à l'heure, en fait, n'hésitez pas à faire un, un point d'étape au début de chaque mois. Euh, donc, par exemple, là, le le, ouais, le, le, 4, le 4 décembre par exemple, faites un point euh, sur ce qui, était, ce qui était réellement encaissé en novembre versus ce qui est, quel était l'objectif euh, et de faire ça du coup tous les mois faire une rétrospective sur le mois précédent en comparant bah, réalisé versus budget donc soit sur RocketCharge vous le faites en un clic soit sur votre tableau Excel vous pouvez avoir vos deux colonnes avoir votre, votre écart etc si, si besoin euh, et l'idée de le faire aussi régulièrement donc une fois par mois euh, c'est en fait de ne pas prendre de retard dans votre pilotage et dans votre reporting, pour conserver toujours une longueur d'avance. En gros, vous ne serez jamais pris au dépourvu en cas de difficulté de trésorerie, puisque vous aurez le temps de les voir venir. Euh, et la dernière chose que je voulais euh, aborder rapidement, c'est la, la construction d'un process de facturation et d'encaissement efficace. Euh, parce qu'en gros, facturer ses clients, c'est bien, mais encaisser euh, l'argent, c'est mieux. <rire> euh, donc, Nandor s'occupe de la partie euh, cycle de vente, facturation, mais derrière, Émilie, <rire> elle, elle gère la partie encaissement. Et pour encaisser le, le plus rapidement possible, en fait, déjà, la première chose, c'est de facturer le plus tôt possible dans le cycle de vente. Ça implique d'avoir, du coup, forcément les bonnes informations pour émettre et envoyer la facture. Euh, donc, soit vous les avez déjà dans un devis que vous convertissez en facture, euh, soit vous, le, vous faites une facture à la main derrière, euh, enfin, vous émettez une facture. Mais il faut vraiment que vous ayez toutes les infos. Et donc, pour ça, il faut avoir un, un endroit où vous centralisez tous ces éléments. Donc, par exemple, un CRM, euh, comme l'expliquait Nandorre. Qui vous permet de récolter tous les éléments d'information avec la connexion aux emails, avec les commentaires qui ont été laissés, quelles prestations vont être vendues, etc. Euh, donc, ça, c'est une première chose, c'est avoir les bonnes informations. Et il faut ensuite définir aussi les moments clés pour facturer et communiquer ces dates de facturation euh, aux clients euh, pour que ce soit bien clair dès le départ. Il ne faut, faut, faut, faut pas avoir peur de donner ces, ces on va dire, ces, euh, pas ces règles, mais ces, mais ces process de facturation. Euh, il faut les donner au client pour que ce soit bien clair de son côté. Et, euh, et, et en fait, l'objectif, alors dans le cas d'un produit fini, euh, bah, il vaut mieux facturer dès son expédition. Et dans le cas d'une activité de service euh, ou de conseil, bah, le mieux, c'est de facturer si possible à l'avancement. Euh, par exemple, on pourrait très bien faire un, un acompte au démarrage de 50%, puis un, une facture au milieu avec 25% du montant, et enfin, un solde de fin avec les 25% restants, euh, et l'objectif, en fait, c'est de, bah, de limiter le montant que le client euh, va devoir payer euh, après la fin de la mission pour réduire le risque d'impayé. Et dans la mesure du possible, le mieux, c'est de fixer euh, un règlement, évidemment, à la date de facture, au pire à 30 jours, euh, une échéance à 30 jours. Euh, et, mais il faut bien le préciser dans ces conditions générales de vente. Il faut sensibiliser vraiment ces équipes commerciales là-dessus euh, pour pas que n'importe quoi soit vendu. Et une fois les règles définies, on va dire, au niveau de la facturation, donc facturer le plus tôt possible, quand est-ce que je facture, est-ce que j'ai les bonnes infos, euh, derrière il faut veiller à ce que l'argent soit encaissé et qu'elle soit bien payée et c'est là qu'entre en jeu du coup, le process de euh, bah, relance client et de suivi des encaissements euh, et c'est primordial en fait, euh, que ce soit établi le plus tôt possible euh, il ne faut pas en fait, avoir honte de, de, de, de relancer des clients quoi. En fait, c est, c est, on ne travaille pas gratuitement c'est normal de, de se faire payer euh, et du coup donc, par exemple un exemple par exemple un exemple <rire> c'est un peu lourd euh, un exemple de process euh, c'est donc euh, de facturer régulièrement ces clients, donc vous pouvez par exemple vous dire, ok, bah, chaque mercredi, chaque vendredi, c'est le point facturation, je facture mes clients, je leur envoie les factures. Euh... Vous pouvez aussi du coup faire un suivi de la trésorerie, un mise à jour du... une mise à jour du tableau ou un suivi en tout cas euh, une fois par semaine, donc le vendredi par exemple également. Euh, et derrière du coup de relancer les, les clients à payer qui sont en impayés chaque semaine euh... et d'envoyer les paiements des fournisseurs une fois par semaine. Par exemple le jeudi, c'est la session paiement fournisseur. Euh, vous pouvez aussi établir un point hebdomadaire c'est ce que expliquait euh, Nandor euh, avec l'équipe commerciale pour faire un suivi des dossiers déjà de prospection mais aussi pour faire un suivi sur les retards de paiement euh, parce que vous pouvez très bien vous appuyer sur, euh, sur euh, l'équipe commerciale euh, pour aussi avoir un, pour relancer pour les, les factures impayées pour faire un autre point de contact euh, et enfin dans la suite du process c'est euh, de comparer le réaliser versus le budget une fois par mois, à minima, comme je l'expliquais, pour vérifier qu'on suit les objectifs. Et pour la partie focus sur la, la, les relances clients, euh, vous pouvez, la, une bonne chose à faire, c'est d'envoyer un email automatique de rappel à la date d'échéance d'une facture, avec la facture en PJ. Donc, dès qu'une facture arrive à échéance, boum, vous, euh, vous renvoyez un email. À J 7, donc si la facture est en retard de paiement de, de plus 7 jours, là, vous pouvez envoyer un premier email de relance, euh, à J plus 15 un deuxième email de relance sauf erreur de, de notre part nous n'avons pas reçu le paiement pour la facture numéro euh, euh, X euh, vous la trouverez en pièce jointe euh, etc euh, merci de procéder au, au règlement dans la, le plus rapidement possible dans la mesure du, euh, de ce qui est faisable à J plus 20 il ne faut pas hésiter à passer un coup de fil euh, à l'interlocuteur et, et envoyer aussi un email personnalisé Du coup, s'il n'y a, a pas eu de réponse et s'il y a une réponse, alors il ne faut pas hésiter aussi, si vous l'avez eu au téléphone, pas hésiter à rajouter un, une trace écrite par email en confirmant que vous avez changé par téléphone, que le paiement euh, va être fait la semaine prochaine, etc. L'idée, c'est vraiment d'avoir un maximum de traces écrites. Et à J plus 30, euh, donc 30 jours de retard de paiement, il ne faut pas hésiter à passer là, à changer d'interlocuteur, en fait, peut-être, changer d'approche, et de passer du coup par l'équipe commerciale euh, qui peut utiliser un autre point de contact. Euh, et enfin, bah, J plus. Euh, 60, il ne faudra pas hésiter à saisir un huissier euh, dans la mesure du possible selon votre relation avec vos clients. Euh, mais il y, a des, des, il y a des solutions qui existent pour, pour, pour faire tout ça de manière plus automatique.fr. Je crois qu'il y a recouvré.fr qui, qui fait ça pas mal. Euh, mais ce qui est super important, en fait, là-dedans, c'est vraiment d'avoir un process qui soit clair, établi euh, et, et, et en fait que rien ne déroge au process. Et, et c'est comme ça qu'on qu évite en fait, des oublis, des erreurs. C'est quand le process est clair, et que chaque facture avance dans le, le process et qu'elle est bien suivie. Euh, et pensez bien, dans chaque email de relance, à envoyer la facture en PJ, euh, en piège-jointe. Ça évite les, les, les réponses du type Ah, on n'avait pas reçu votre facture. C'est un bon point de dire ça parce que faire des process, c'est bien, mais les respecter, c'est mieux. Et on, on sait qu'on peut se trouver rapidement plein d'excuses pour euh, parce que le client, bah, et d'ailleurs, c'est souvent des sources de discussion entre Émilie et moi, où il me dit « bon, bah, là, c'est bon, on va le recommander parce que effectivement ouais. on a le dépassé les bornes. »« Mais non, attends, là, euh, il y a un point, euh, ils vont revenir vers nous, il n'y a pas de souci. » Et puis, on trouve des excuses et en fait, on ne rentre pas dans le process et on n'a pas les résultats qu'on veut derrière. Donc on... euh, non, il faut, il faut établir le process et dans la mesure du possible, l'automatiser au maximum euh, pour qu'il pour qu soit bien suivi. Quoi. <rire> Sinon, ouais, comme tu dis, on se trouve toujours des excuses. Euh, et voilà, j'ai fini pour les, les quelques conseils que je voulais donner euh, sur la partie de réseau. N'hésitez pas aussi à, nous, euh, à me recontacter hein, par euh, LinkedIn ou par email si, si vous voulez que je, je vous envoie le, un détail de process ou quoi, je, je vous l'enverrai avec plaisir. Euh, et du coup, est-ce que vous avez des. Alors, je vais couper là, la... après ça ne sert à rien. Euh, hop, arrêtez le partage. Et si vous avez des, des questions, n'hésitez pas à en poser. Hop. Je suis un peu là en attente. Ouais, yes. Alors, j'ai regardé. Euh, on peut ajouter des lignes de dépense. Alors, du coup, Justine, ouais, euh, on peut effectivement euh, ajouter des lignes de dépenses exceptionnelles sur certains mois. Euh, euh, Il n'y a, a, a aucun problème avec ça. Vous saisissez directement une dépense dans le tableau, par exemple, euh, dans le mois, dans la catégorie correspondante, si besoin. Il euh, n'y a, a aucun souci avec ça. Euh, et Vivien, est-ce toujours euh, aisé de faire de la Trésorerie dans celle-ci lorsque le rapprochement bancaire est manuel via, euh, via fichier Excel. Euh, alors, est-ce toujours aisé de faire de la trésorerie dans celle-ci lorsque le rapprochement bancaire est manuel euh, Rapprochement bancaire. Alors, déjà dans celle-ci, euh, s'il y a besoin, vous pouvez connecter votre, vos comptes bancaires pour faire le, le rapprochement. Donc, ça, c'est possible déjà de le faire dans celle-ci. Euh, ensuite... Euh, je comprends pas très bien la question. <rire> ouais, que, en fait, celle-ci, ce n'est pas fait pour faire de la trésorerie. Euh, c'est peut-être que la question portée sur RocketChart. Est-ce que c'est simple de, faire de gérer sa trésorerie lorsque euh, on fait un rapprochement bancaire manuel euh... Via fichier Excel plutôt que de brancher directement sur ça. Sa... Oui, alors d'utiliser Excel plutôt que, que RocketChart. Ouais. Dans, dans tous les cas, c'est possible. Hein. On peut très bien exporter euh, ces relevés bancaires et, et les, les réimporter dans, dans un fichier Excel. On peut automatiser avec des avec des formules, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, quand il y a tel libellé, on peut catégoriser automatiquement des flux, enfin créer un système de catégorisation dans Excel. Je sais qu'on avait des clients qui faisaient comme ça, hein, sur Google Sheet ou sur Excel, euh, et qui en fait, au final, bon, ils, comme il y avait quelques erreurs de temps en temps, bah, ils sont passés bon, sur, euh, sur le module Trésorerie, la Rocket Chart. Comme ça, c'est branché directement au compte bancaire, et puis il y a la catégorisation automatique des flux, ils sont sûrs de rien louper. Euh, donc, euh, je dirais que c'est... Euh, Enfin, je, du coup, je ne comprends pas trop bien la question, Vivien. Tu n'hésites pas à, à la reposer si, euh, si j'y ai, si ai mal répondu ou bien à me contacter. Mais euh, je dirais que oui, c'est toujours aisé de faire la trésorerie, donc dans celle-ci ou via RocketChart. Euh, là, parce que le rapprochement bancaire, il se fait euh, automatiquement. Quoi. En gros, ta as, as, as banque qui est directement connectée. Euh, N'hésite pas à, à, à reposer une question si, euh, si nécessaire. Ah, donc, on va... Euh, hop, on, va laisser, on va laisser encore juste deux minutes euh, s'il y, y a des questions supplémentaires euh, et euh, dans tous les cas bah merci hein, du coup, Nandor et Émilie pour, pour votre temps et partager votre retour d'expérience à la fois sur, bah, sur celle-ci et puis sur le, le module Trésor qui a, qui a été ajouté euh, il n'y a pas longtemps euh, comme je disais n'hésitez pas à, à me recontacter donc, euh, par, euh, sur LinkedIn ou par, euh, ou par email si vous avez des questions supplémentaires euh, j'y répondrai avec grand plaisir et euh... puis voilà bah, je pense qu'on va clôturer tranquillement euh... Euh... Puis pareil, hein, si vous avez des, à un moment donné des, des questions sur, sur notre utilisation, n'hésitez pas à nous contacter c'est avec plaisir que je répondrai yes. et d'ailleurs Emilie du coup, a un podcast aussi euh, sur la partie remote euh, organisation d'entreprise, etc. n'hésitez pas à jeter un oeil, euh, j'ai écouté quelques épisodes c'est super intéressant euh, ils ont vraiment construit une boîte euh, en full remote. Euh, et, puis donc, y a... et puis, ils ont des valeurs qui, sont, bah, qui leur sont propres. Et euh, sur la transparence dans l'entreprise, euh, comment gérer ses équipes et tout ça. Et, et, et ça fait que les podcasts sont super intéressants. Euh, donc, je vous recommande d'aller. J'en ai écouté plusieurs. Donc, je vous recommande d'aller les, les écouter aussi si vous, si vous souhaitez. Je crois qu'ils ne sont pas très longs en plus. Enfin, tu fais des épisodes qui ne sont pas. Je fais des épisodes courts. Donc, ouais, c'est pratique pour qu'en 5-10 minutes, tu aies compris le sujet et tu puisses l'appliquer. Tout à fait. Exact, ça. Exactement. Et c'est super actionnable en fait c'est quoi le nom de ton podcast <coughs> pardon c'est Smart and Geek Smart Smart, euh, smart and Geek Smart yes. parce que j'aime bien ce qui est malin euh, et facile et geek parce que c'est souvent sur les outils euh, notamment informatiques voilà. yes et bien bah super bah merci euh, merci beaucoup à, à vous tous et puis euh, merci Emilie et Nandor et puis euh, on se dit tous à, à bientôt à bientôt merci bien à, à tous, tous. salut merci.